Je m'appelle Elise, je fais partie d'Air d'Évolution, une association d'éducation populaire de sensibilisation à la préservation de l'environnement. On mène plusieurs actions et on a plusieurs alternatives écologiques et solidaires qu'on déploie à la fois en intervention extérieure, mais à la fois dans notre local au Vigan, à la ressourcerie du pont. La ressourcerie du pont, c'est un lieu qui permet aux habitants de pouvoir donner une seconde vie à leurs objets, euh, d'avoir euh, une action directement sur euh, la réduction des déchets sur leur territoire et en même temps de soutenir l'économie circulaire et la mise en place d'emplois non délocalisables sur le territoire. La ressourcerie du pont, c'est également un lieu de transition qu'accueillent euh, des acteurs du réemploi. L'idée, c'est de promouvoir les savoir-faire, l'artisanat local euh, et tous ces savoirs qui sont en train de se perdre. Et l'idée également, c'est de permettre aux habitants de changer leurs habitudes de consommation et de transformer leur quotidien, soit en déposant des objets, soit en achetant des objets qui ont déjà été utilisés. L'association Air d'évolution, elle a également une action plus large de transition d'un territoire avec euh, la mise en place euh, d'outils collaboratifs numériques, avec la mise en place d'éco-festivals, où l'idée c'est de transmettre des alternatives concrètes aux, aux personnes, que ce soit écologique, que ce soit de l'isolation de sa maison. Et euh, elle a un grand projet euh, qui est l'acte 2 de son, de son projet, qui est euh, le rachat d'une terre de 100 hectares, qui est terre de convergence pour faire un lieu de préservation de la biodiversité, également un lieu de transmission autour de l'agroécologie et un lieu de développement de la démocratie locale. Alternativa, ça nous permet aussi de mettre en place un projet global de transition d'un territoire donc d'être en lien avec d'autres acteurs qui, qui avancent vers, vers une réflexion globale euh, d'un développement d'un territoire plus écologique et qui serait plus cohérent. Donc euh, nous, notre volonté, c'est euh, à la fois d'être dans une action concrète et de montrer des alternatives, et à la fois de tisser un réseau d'acteurs qui va permettre de pousser plus loin les projets et de réfléchir à comment on fait pour se nourrir, comment on fait pour se déplacer, comment on fait pour... Euh, pour imaginer notre alimentation, comment on fait pour imaginer notre éducation, comment on fait pour imaginer notre habitat et comment on fait surtout pour réussir à être ensemble et à se soutenir dans la mise en place de, de ce projet global.